elle nous donne une leçon de courage à, à nous tous. Ce qui était très étrange, c'est que le fait que le Nicaragua soit si éloigné et que c'est comme si euh, la répression arrivait jusqu'ici, jusque dans notre famille. Kamaya, ma soeur, a euh, été toujours euh, une, une personne que me pousse à, à faire de mon mieux. Elle me paraît toujours comme un exemple à suivre. C'est très douloureux pour moi de la voir comme ça maintenant. Je voulais juste lui dire qu'on qu était avec elle, oh. On faisait tout notre possible pour continuer sa lutte ici en Belgique. Je dirais que c'est le moment pour être plus fort, euh, plus que jamais, il faut être très fort maintenant. C'est quelqu'un qui, qui ira jusqu'à la fin et qu'on ne peut pas essayer de réprimer comme ça. Même si elle est en prison maintenant, je pense que... Ce sera une expérience comme d'autres, où elle en sortira plus forte.